24 décembre est voyant, c'est parti. Le Le Le Le Décembre, -vous. le 1er janvier aussi on va gratter le point ici y a une autre fête d'ambiance voilà abonnez-vous sur ma page youtube il à... y a mon album qui sort bientôt il y a mon chockez aussi qui vient bientôt il y a ma prestation ici aussi qui se prépare un petit souviens aussi avec Thaïlandais aussi par Pharaon, Didier Petit Jésus j'en des... apprêtez on sera là tout aussi là alors apprêtez-vous ici on est venu garder tout voilà aussi comme ça je... Du yu de patati patata. Tu as un vrai coin, un coin relax, un coin, un coin timide sonnant, un vrai coin, un coin chic. Tu bois, tu t'amuses, tu puis tu le bon ton. Après t'es au bouquinard, t'es bon en deux ça va un peu. Que Dieu vous grâce En ensemble, la famille. Ok, il y a un vrai qui vient. Continuez de vous abonner, abonner. Donnez-moi de la force et Dieu va faire le reste.